Salut, c'est Gifred. Suite à la demande de plusieurs de mes abonnés, j'ai décidé de réaliser une petite série de vidéos dans laquelle je vous montrerai comment réaliser le petit ray, personnage du film Sonic qui sortira bientôt au cinéma. Alors ce ray en fait, ce euh, sera un nouveau mais style cartoon. Alors pour cette série, j'ai réalisé le personnage suivant. Qui sera assez différent de celui que j'ai réalisé sur Instagram euh, sur certains points, genre déjà ici pour les ailes, celui d'Instagram n'a pas d'aile, donc en gros j'ai fait quelques ajouts. Donc, euh, comme résultat, vous aurez ce personnage, celui qui est à l'écran. Niveau preview, on aura ça, et niveau rendu avec Eevee, on aura ça. Mais le rendu final se fera avec Cycle pour que ce soit euh, genre euh, plus beau. Et donc si on part avec cycle ce sera euh, celui ci et avec un rendu final on aura ceci ouais. pour les pieds ici ça ne dérange pas c'est pas vraiment collé collé en fait c'est on peut les séparer pour ça il va falloir faire un rec. et même ici si on fait L, on fait G Vous que là, c'est séparé Et donc euh, Je vous invite à Voir La première vidéo Que je posterai dans quelques minutes Et pour ceux qui ne sont pas encore Abonnés à mon Instagram Je vous invite à, à vous y rendre Et à vous abonner Parce que là, je suis quand même un peu isolé là-bas et également sur la chaîne YouTube, ce euh, sera vraiment super sympa de partager la chaîne à vos amis, à vos connaissances, je sais pas trop, parce que bientôt matin, on atteint des 1000 abonnés, ce sera super cool. Du coup, je vous donne euh, rendez-vous dans la prochaine vidéo, dans laquelle on va vraiment commencer à modéliser. Euh, me Ciao!